Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, Désolée pour le petit raté sur la musique, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est les joies du live. J'espère que vous allez tous très très bien en ce vendredi après-midi, euh, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, parce que malheureusement en début d'année euh, j'ai eu la maladie et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Mais voilà, on se retrouve enfin pour faire un petit peu le tour de toutes les nouvelles Star Citizen et il y a pas mal de choses à dire. Euh, on va commencer par l'inside de la semaine dernière, euh, faire vite fait un petit récap. Ils ont parlé principalement de l'Orville 2.0, donc ils ont parlé en fait de, de l'intérieur en gros des, des bâtiments, qui a l'air d'être plutôt intéressant, j'avais un petit peu peur euh, au début que ce soit juste... Euh, des niveaux FPS comme, euh, comme à Horizon, pour ceux qui ont fait le, le siège d'Horizon, j'ai un peu peur que ce soit une grande pièce euh, juste pour une mission et, et voilà. Mais en fait ils ont prévu d'aller euh, très très très très loin dans, dans le design et c'est plutôt cool. Donc ils ont prévu de refondre euh, complètement les, les immeubles en soi avec des architectures propres. Euh, ils ont prévu d'avoir des appartements, ils ont prévu d'avoir des bureaux, ils ont prévu d'avoir des entrées au sol mais aussi euh, des métros et des souterrains, et des missions qui vont avec. Ça a l'air plutôt intéressant. Euh, pour la petite spéculation, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait énormément euh, par Landing Zone, parce que ça serait plutôt complexe en fait au niveau du système de métro. Pour moi, ils vont plutôt chercher à avoir une, une dizaine, une quinzaine de, de choses comme ça, d'immeubles dans, dans chaque zone euh, mais ce qui est plutôt intéressant c'est qu'ils sont vraiment concentrés euh, sur le, le, le mot principal qui ressortait à chaque fois c'était le housing pour les joueurs et je sais que ça c'est quelque chose que les joueurs attendent énormément d'avoir du housing dans, dans le jeu euh, et donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les abs qui est un truc à part entière donc en gros, d'un côté, on aurait les, <rire> les abs qui seraient une espèce de chambre d'hôtel quand vous êtes de passage dans, dans une ville. Et à côté de ça, on aurait réellement l'appartement du joueur qui lui serait lié euh, à la zone de démarrage que vous choisissez. Avec potentiellement de la personnalisation au niveau des immeubles et des styles qui seraient propres du coup euh, à chaque ville. Peut-être vous mettre quelques images ne bougez pas, je vais vous remettre le l'inside. Et... Yes. Et le son. Voilà. Voilà, donc là, on, on a des intérieurs un peu, un peu luxe. Euh, ils veulent justement différencier en fait les types d'intérieur, des trucs un peu. Euh, modeste, des trucs un peu plus classieux, ce genre de choses. Ils veulent aussi se concentrer vachement sur les... ce qu'ils appellent les, les hubs sociaux, en gros, donc en fait les, les trucs en dehors des, des appartements. Donc là, on a un style très dix euh, 18. Mais donc du coup, ils veulent vraiment faire des intérieurs d'immeubles stricto sensu. Ce qui veut dire que les immeubles aussi doivent être beaucoup plus gros que ce qu'on a à l'heure actuelle. Euh, donc par exemple là ils ont fait des, des immeubles pour leur ville. Ils ont dit qu'ils allaient sûrement déjà faire des, des itérations parce que même les nouveaux immeubles seraient possiblement trop petits. Ce qu'on peut d'ailleurs voir avec un des artoirs qu'ils avaient montré plus tôt. Alors. Prendre un qui parle un peu. Voilà. Ça, c'est un des concept art qu'ils ont fait, donc c'est pas forcément ce qu'on aura dans, dans le jeu, mais c'est une des idées. Et on voit du coup que c'est beaucoup plus gros que ce qu'on a à l'heure actuelle. Salut, Gilga, ça va très bien, je suis très contente de vous revoir, ça me fait très plaisir. Euh, ensuite, ils veulent aussi avoir des niveaux de, de maintenance, en fait, donc tout ce qui gère. L'électricité des immeubles, euh, des tuyaux d'approvisionnement, de, ce genre de choses, pour avoir éventuellement des missions. Différents styles d'appartements, comme je vous disais, pour le, pour le housing. Des bureaux. Voilà, là, je vous montre un petit peu un concept. Je ne sais pas si ça comprend des bureaux pour les, pour les organisations. C'est une question qui m'a été posée. Je ne sais pas. Ils n'en ont pas parlé. Dans l'inside. Donc on ne peut que supposer Mais en tout cas, ce sera des trucs plutôt plutôt énormes et enfin des souterrains que je vais vous montrer Voilà. Des, des zones souterraines où euh, ils espèrent pouvoir mettre des, des courses en place, des marchés noirs, des, des donneurs de missions éventuellement pour avoir vraiment une vie au sol, euh, différemment de, de ce qu'on a pu euh, avoir aujourd'hui dans, dans les landing zones. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'attends avec, euh, avec impatience. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet insight, c'est qu'à la fin, euh, ils précise que ce n'est pas juste des concepts, ils ont commencé la production. Et ça, je trouve que c'est énorme, parce que c'était le, le grand flip hein, que j'avais durant tout l'inside, je me suis dit, bon, c'est des très beaux concepts, hein, mais là, malheureusement, Star Citizen, on peut avoir l'habitude d'avoir une annonce et de, de rien voir avant euh, une ou, ou plusieurs années. Mais là, c'est déjà en production, et donc euh, c'est quelque chose qu'on devrait possiblement voir cette année. J'aimerais avoir mon hangar perso pas loin de part qui soit dissocié du Spaceport. Je, je comprends complètement. Euh, après, ils ont, ils ont proposé des trucs. Il y avait un concept qui était montré. Mais je pense que c'est des choses qu'on peut s'attendre euh, possiblement en dehors enfin, des landing zones. Typiquement à hardcore, par exemple, on a Aria 17, on a Aria 04, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on qu pourrait voir. Après, on avait parlé du, du système de hangar persistant une fois en live. Et je tiens à repréciser que le, le hangar persistant sera un truc qui sera pas réellement physique, en fait. Par exemple, si on prend l'exemple d'un des hangars là. Merci Norby pour l'abonnement, merci du fond du cœur et coucou. Euh, admettons... Oh, désolé pour le son. Euh, si on prend l'hangar ici, ce qui va se passer en fait, c'est que quand vous allez vous poser dedans et que les portes vont se fermer, votre hangar en réalité, d'un point de vue technologique, hein, ne sera plus là. Il sera, euh, je ne sais pas, euh, en dessous, euh, à droite, à gauche, peu importe. Et donc, quelqu'un d'autre pourra utiliser cette même entrée pour accéder à son propre hangar persistant. Donc, ça n'empêche en rien en fait, d'avoir un hangar personnel, persistant, décorable, même si vous entrez par cette zone-là. Ça, c'est pas nécessairement un, un problème. Si c'est par rapport à ça que tu as des craintes... Euh, tout. Très hypant pour la suite du projet. Ah, mais complètement Et ce qui est assez fou, c'est que moi, personnellement, j'en demandais pas tant, euh, pour être très honnête, une landing zone euh, avec des hangars et le fait de pouvoir euh, décoller et de, de vivre sa vie dans l'espace c'est quelque chose qui me convenait euh, complètement mais là quand on voit les, les concepts c'est fou quoi ça, ça donne vraiment envie de, de voir quelque chose comme ça alors euh, je sais pas s'il y aura autant d'IA parce que c'est dur de, de gérer autant de, de PNJ euh, quand il y a une véritable IA derrière en tout cas euh, le, le nombre de PNJ en soi n'est pas nécessairement un problème, c'est plutôt quand il y a une vraie IA accrochée dessus. Mais c'est vrai que ça, ça donne envie, quoi. Des, des, des restaurants, des, des zones d'habitation. On, on retrouve ce côté un peu cyberpunk. Et, euh, et ça donne envie déjà en fait de, de vivre sa, sa vie, ça nous ancre au sol. Et ça nous ancre à un endroit où effectivement on peut potentiellement avoir un attachement euh, émotionnel. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'insight pour de la semaine dernière. Euh, entre temps, il y a eu un petit roadmap roundup qui est arrivé. Alors pour l'instant, le progress tracker n'a pas été mis à jour. Euh, ils ont vite fait expliquer qu'il y a un changement dans le code qui fait qu'ils n'ont pas pu mettre à jour. Donc ça arrivera possiblement la semaine prochaine. Donc on verra ça ensemble à ce moment-là. Mais ce qu'il y a eu entre-temps, c'est qu'il y a la 3.18 qui a été officialisée pour Q1. Et la 3.19 qui a été euh, officialisée plus ou moins pour Q2. Alors ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. Parce que Jared a parlé possiblement de, de 3.18.1, 3.18.2, comme un petit peu ce qu'on avait connu avec la 3.17. Et pour reprendre les mots de Jared... La dénomination n'a rien à voir avec la qualité du contenu. C'est-à-dire que c'est pas, pas parce que c'est un point 1 ou un point 2 que c'est moins important. Et je, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est pour ça que je le, je le reprécise. Euh, par contre, particularité, comme la 3.18 demande encore pas mal de taf en fait, pour la stabilisation, ou plutôt, pas la 3.18, on va dire plutôt le PES demande encore beaucoup de stabilisation. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont sorti des features de la 3.19 pour le mettre sur, le, sur une branche de la 3.18. Si vous avez des questions par rapport à ça, ils n'étaient pas à les poser. Je vous, je vous expliquerai. Mais en gros, c'est pas une 3.19 à proprement parler, c'est toujours le cycle 3.18. Mais pour des facilités de compréhension, voilà, ils appellent ça une 3.19, ils prennent les features, ils les mettent dans la branche de, de la 3.18 donc c'est pas c'est pas une branche neuve à, à proprement parler. Pour nous ça change rien dans les faits mais ça permet d'avoir une plus grande stabilité. En gros ce qui est plutôt pertinent. Le Kraken il restera le plus souvent dans l'espace, complètement. Et donc ça nous amène à l'inside de cette semaine sur le server meshing. Alors, c'est un inside un petit peu particulier, dans le sens où euh, c'est un mix entre des interviews et un résumé d'une grosse réunion qui vient d'y avoir euh, à CIG. Euh, ça a duré environ cinq jours, et en fait, il y a tout, toutes les grosses têtes de CIG qui sont réunies en, en Angleterre et qui ont parlé du futur du servant machine. Alors précision, le... le concept du server meshing est, est en train de débuter et cette réunion servait de base pour savoir quels étaient les besoins et dans quelle direction ils allaient. Et du coup on peut se dire mais attends ils commencent seulement de bosser sur le server meshing machin pourtant ils en ont parlé auparavant. Ce qui se passe en fait c'est qu'avant il y a eu plein de boulot pour préparer le server meshing donc à quelque part le les, les fondations du server machine ont déjà été mises en place, et notamment le PES, euh, le cargo refactor, euh, l'objet container streaming en vrai en fait partie aussi. Tout ça c'est des briques qui, qui ont permis l'arrivée en fait, du server machine. Sans ça le server machine ne pourrait pas exister. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on avait euh, construit les roues d'une bagnole, le volant d'une bagnole, les sièges d'une bagnole mais qu'on n'avait pas commencé l'assemblage de la voiture en soi. C'est un petit peu ce qui se passe avec le serveur meshing, C'est que jusqu'à maintenant, ils ont fait plein de briques de technologie qui préparaient l'arrivée du serveur meshing. Et là, cette année, ils vont rassembler tous ces morceaux ensemble et créer le système qui va, les per qui va permettre de les faire fonctionner. Et donc, ça veut dire qu'en gros, on arrive dans la dernière ligne droite. Merci beaucoup, Gilga, et merci beaucoup pour l'abonnement, merci du fond du cœur. Et euh, la chose notable qui en est ressortie de cette réunion et qui est très importante, c'est qu'ils ont décidé de vraiment pleinement dissocier le système de Jump Point, le système de, de serveur de jeu. Ils ont, ils ont décidé de dissocier ça... Euh, à côté des travaux du server meshing pour pouvoir livrer Pyro quoi qu'il arrive. Comme ça, même si en fait ils ont des problèmes avec le server meshing, ils vont pouvoir mettre Pyro dans le jeu. Alors, si moi je devais essayer de, de présupposer qu'est-ce que ça veut dire exactement, pour moi ça veut dire qu'ils vont installer les jump points et que les jump points vont servir de transition entre deux serveurs. Et donc ça va être une espèce de, de chargement de transition, en gros, pour nous envoyer vers un autre serveur. Et donc d'avoir possiblement Pyro qui serait sur un serveur de jeu, et Stanton qui serait sur un autre serveur de jeu. C'est ce que je suppose, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris de, de ce qui a été dit dans l'inside. J'ai pas de certitude, parce qu'ils n'ont pas forcément été très, très prolixes sur la question. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui en, en ressort. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont l'air de vouloir aussi créer un vrai inter en fait entre les systèmes. On le voit un petit moment sur un post-it. Non, c'est pas ça. Alors, où il est le petit post-it Voilà. Euh, salut Zetac Là on le voit en fait, en gros vous voyez, il y a écrit Stanton, juste ici. Il y a écrit Interspace. Et il y a écrit euh, Pyro juste après. Et on voit qu'il y, qu y a des découpages. Et donc très probablement, ce qui va se passer en gros, c'est que quand on va quitter Stanton via un jump point, on va se retrouver dans une zone de transition qui va nous permettre d'avoir accès à un autre serveur dans lequel il y aura Pyro. C'est vraiment comme ça que je l'ai compris. Ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre absolument, parce que comme dit, c'était pas forcément extrêmement clair. Mais là où ils ont été euh, assez euh, assez explicite, c'est le fait que voilà, ils veulent vraiment dissocier ça du servant machine pour mettre Pirou dans le jeu quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée parce qu'on voit qu'aujourd'hui les joueurs attendent avec grande impatience. Euh, de nouvelles zones, ne serait-ce que pour des questions d'équilibrage aussi avec la, la criminalité, c'est quelque chose qui est plutôt important. Et ça permettrait aussi justement de décharger un petit peu le nombre de joueurs entre les serveurs et ça peut déjà être un, un gros bénéfice. Donc en parallèle de ça, du coup, ils vont bosser sur le server meshing, sur les replication layers. Et euh, ils vont essayer aussi de, de bosser sur des questions un peu complexes, comme par exemple la, la question des, des déchargements des zones de jeu. Je m'explique. Le, le server meshing, c'est pas uniquement fait pour gérer euh, Stanton. Ça va servir à gérer absolument toutes les zones du jeu. Donc Par exemple, si vous avez une mission et que vous allez dans une grotte, possiblement il y aura un serveur qui sera ouvert pour cette grotte là c'est quelque chose qui est envisageable et donc la question qui se pose en fait c'est si vous mourrez ou si vous vous déconnectez qu'est-ce qui se passe en fait avec ce serveur là est-ce qu'on laisse la grotte avec euh, la mission chargée pour que quelqu'un puisse revenir après ou est-ce qu'on tue le serveur et on efface ça, c'est des grandes questions qu'ils vont devoir se poser et euh, à la, auxquelles ils vont devoir trouver des réponses. Parce que ça implique énormément de, de, de technologies, en fait, et de gestion de ces différentes technologies en fonction de l'objectif qu'il y a à atteindre. Et donc ça, c'est des c'est plein de choses euh, qu'ils vont devoir euh, attaquer pour... Euh, Pour savoir où aller avec le serveur machine en fait. Pierrot, pour la fin d'année, à ton avis bah, C'est ce qui a annoncé. Est... Moi, comme je dis toujours, je ne peux que me baser sur ce que CLG annonce. Euh, après, si tu veux absolument mon avis, je pense qu'ils vont tout faire pour que Pierrot arrive euh, fin d'année. Sachant que, si j'ai raison sur ma présupposition de, de l'interespace et donc du, du jump point qui sert de transition, ma réponse est oui. Parce que ça, c'est des technos en fait, qu'on sait faire aujourd'hui. Pour, pour le dire très vulgairement, c'est euh, un chargement. C'est un, un, un peu vulgaire, mais en, en gros, c'est plus ou moins ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué en soi à faire. Ça, ça demande quelques gestions, parce que euh, dans Star Citizen, on doit pouvoir garder le contrôle de son vaisseau, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la différence avec les autres jeux. En général, si on prend l'exemple de Heavenline, quand vous êtes dans un jump point, vous n'avez pas le contrôle du vaisseau et c'est pas grave. C'est quelque chose qui ne pose pas de problème. Dans Star Citizen, on doit pouvoir continuer à se promener dedans, on doit pouvoir le réparer, on doit pouvoir s'arrêter, on doit pouvoir être attaqué, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion dintérêt aussi. C'est pour éviter qu'on soit bloqué tout du long et qu'il puisse se passer encore des événements dans cet intérêt-espace-là. Et, et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette approche. Comme dit, euh, j'insiste encore, ça c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si j'ai si juste là-dessus... Mais en tout cas, cette approche-là permettrait d'avoir Pyro fin d'année sans trop de soucis. Et, et donc de construire le serveur meshing euh, à côté de ça. Par contre, pour moi, ça induirait qu'ils cherche à avoir la plus grande latitude possible pour le serveur meshing. De ne pas être piégé par Pyro pour pouvoir sortir Pyro pour que les joueurs soient contents mais d'éventuellement tirer jusqu'à mi-2024 uh, mi pour, le, pour le serveur machine C'est un peu comme ça que je le verrais. Si je bossais chez CIG, en tout cas c'est comme ça que je, je ferais. C'est vraiment comme ça que je verrais la chose. Euh, voilà, donc euh, comme je disais, donc le, le dev du serveur meshing n'a pas encore commencé à proprement parler. Donc là, c'était vraiment une, une réunion pour poser les, les bases, les objectifs et l'approche nécessaire pour pouvoir le faire. Mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, comme dit le, le PES, etc. Tout ça, c'est des, des briques fondamentales du, du server machine. Et donc la première étape qu'ils vont faire, c'est de finir de convertir tous les systèmes euh, pour qu'ils soient prêts pour le server machine. Donc les systèmes de mission, les systèmes de persistance, les systèmes de chargement, etc voilà en gros je, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire je crois que j'ai rien oublié de fondamental et voilà mais donc ça c'est la partie 1 donc on peut supposer qu'on aura une partie 2 quand je ne sais pas euh, parce que c'est un format un peu particulier donc je pense qu'ils vont euh, attendre un moment avant de, de faire la deuxième partie ou alors ce sera la semaine prochaine je ne sais pas on, on verra bien euh, maintenant, mon avis, par rapport à tout ça, je pense que c'est un très bon choix, je pense que c'est une très bonne idée, et euh, je, je les soutiens complètement dans, dans cette approche-là. Je pense qu'elle est pertinente, parce que d'un côté, évidemment, ils veulent que ce soit dans nos mains le plus vite possible, d'un autre côté, ils savent pas encore quelles seront les problématiques qu'ils vont rencontrer, donc ils risquent de retarder les choses. Et ils savent qu'on arrive à un moment où les gens commencent à avoir du mal par rapport à certaines choses. Et donc, ils ont besoin de sortir des choses, mais d'un autre côté, si le serveur machine n'est pas prêt, il n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, hein, c'est triste. C'est bien beau de dire, nous les joueurs, on veut absolument. Il n'y a, a pas de miracle, hein, c'est ce qui s'est passé avec le PES. Euh, ils ont fait un boulot de dingue sur le PES, ils ont essayé de le sortir le plus vite possible. Mais après, voilà, il y a des instabilités, c'est comme ça, ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Donc, on s'est retrouvé avec 6 mois de PTU euh, pour, pour la 3.18. Et euh, je, je pense sincèrement que ça les, ça les emmerde tout autant que nous. Et donc, le, le fait de découpler Pierrot et de, de nous offrir Pierrot... Et, et de pouvoir possiblement ajouter du contenu hein, entre temps par rapport à ça. Mais de, de, de se garder du temps pour le serveur mèche, je pense vraiment que c'est une très très très très très très bonne idée. Vraiment. Ça pourrait quand même s'impatienter pas mal dans la commune depuis le temps que ça cause serveur mèche. Mais c'est compliqué parce que... Effectivement, ça fait très longtemps et donc nous en tant que joueurs, on veut des choses... Je pense que eux, ils le veulent aussi, et, et d'un autre côté, si c'est pas là, c'est pas là, quoi. Et là, le problème, c'est que tu peux rien faire en tant que dev. Tu peux essayer de rusher et de filer un truc cassé au joueur, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Par exemple, là, la 3.18, à l'heure actuelle, est vraiment pas déconnante. Euh, elle est plutôt agréable. Il euh, y a même Zillow qui disait que la 3.17 il peut plus jouer. Hein. Il joue que la 3.18 et je comprends ça totalement. Mais d'un autre côté, s'il l'avait sorti en décembre comme ils avaient prévu à l'origine, ça aurait été une catastrophe absolue. Sûrement Magan. Il paye les annonces faites trop tôt. C'est difficile à dire si c'est fait trop tôt ou pas. Euh, et pour, pour moi, une annonce faite trop tôt, ça a été Cyberpunk. Cyberpunk, ils ont annoncé la sortie du jeu, ils ont dit, voilà, on va sortir le jeu à telle date. Voilà. Eux, effectivement, ils ont annoncé trop tôt, ils l'ont payé. Est-ce que CIG a annoncé des choses trop tôt, je ne sais pas. Parce que d'un autre côté, quand ils ont annoncé le PES, c'est parce qu'ils ont bossé sur le PES, ils arrivaient vers la fin, et ils ont dit, voilà, on va sortir le PS. Et de leur point de vue, c'était vrai. Euh, je sais que je fais toujours la différence personnellement entre l'erreur et le mensonge, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que Chris Roberts mentait. Et je suis pas d'accord avec le mensonge dans le sens où la définition du mensonge, c'est de dire quelque chose qu'on sait être faux. Et en l'occurrence sur les annonces du server meshing et du PES, je crois pas qu'on puisse parler de mensonge. Je pense qu'on peut parler de mauvaise com', d'impatience, de précipitation peut-être, mais, euh, mais pas de mensonge en tout cas. <rire> la sitcom avec le jump point d'épigro était pour moi une erreur, vu que trois ans après on parle de commencer à développer la tech qui rend la démo possible. Je vois ce que tu veux dire, ok. Dans, dans ce sens là, je suis d'accord avec toi, il y a une communication très maladroite là-dessus. Euh, et c'est quelque chose que je reproche depuis énormément de temps à C&G. Notamment, ils ont refait le coup avec Microtech, quand ils avaient montré la mission d'infiltration à Microtech. Euh, le fait de pouvoir mettre l'armure, de s'habiller avec, etc. Il y a quelque chose de vraiment très, très, très, très, très, très, très maladroit. Avec ça, je suis d'accord avec toi. Complètement. Enfin, voilà. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Et surtout qu'il n'y a pas le... La... Euh, comment comment est-ce que je pourrais dire ça euh, pas le, le désarmement Je trouve pas le mot. Ah euh... oh, purée, je trouve pas le mot. que Je, je cherche. Enfin bref, il, il, il manque le fait de, de remettre les choses à plat à la fin et de dire voilà, bon, on a commencé à bosser là-dessus. Mais euh, il va falloir encore énormément de temps avant que ça sorte et machin, il manque vraiment ce côté-là à la fin. Ouais, le problème c'est que ça peut coûter cher, hein, le dans le sens où euh, la, la hype c'est bien, mais ça dure pas longtemps. C'est le gros problème que j'ai avec les films qui sont annoncés deux ans ou trois ans à l'avance. Euh, les jeux où pareil on, on, on fait des, les, des launch trailers euh, 3 ans à l'avance machin je, je pense vraiment pas que, que ça fonctionne je sais que les les meilleurs com que j'ai vu c'est les coms surprises du genre 6 mois, 1 an à l'avance max, gros gros max 1 an à l'avance 6 mois ça marche très très bien 6 mois tu fais ton annonce tu, tu fais un trailer machin et là, juste à la fin du trailer, il y a écrit « Tac, dans six mois ». Ça règle plein de problèmes. Pourquoi Parce que ça te laisse le temps de bien finir ton jeu, ça te laisse le temps de corriger tes bugs, et ça te laisse de, le temps de, de, de, de peaufiner les détails et justement de préparer ta communication. Donc du coup, en, en, six mois avant, tu sais que tu peux le tenir. Alors qu'en vrai, deux ans avant, tu ne sais pas ça paraît fou, hein, mais en, en deux ans, il peut se passer énormément de choses. Il peut, avoir une tech qui, il, peut, il peut y avoir une tech qui est obsolète, il peut y avoir des, des problèmes techniques, il, y a, il peut y avoir des soucis de performance qu'on n'arrive pas à régler. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Alors que du coup, six mois, tu sais que tu as fini ton jeu, tu corriges les, les derniers petits bugs, tu peaufines, et là, tu as juste à faire ta communication et c'est tout. Et donc du coup la hype monte, les gens en parlent de plus en plus machin, et boum, le jeu est là et ça fonctionne. Et c'est rare hein, les jeux qui ont réussi à faire monter une hype sur le long terme à la tenir. L'un des derniers ça a été au Guard Legacy, ils ont, ils ont tout gagné, ils ont décoché le, le gros lot. Mais c'est rare. Euh, je me trompe peut-être avec le départ de Paul Jones, ils ont mis le Banu Merchantman en pause. Alors, c'est pas avec le départ de Paul Jones, euh, c'est dû à, à d'autres choses, euh, notamment justement à des notions de tech. Euh, à mon avis, il y a le Cargory Factor qui est rentré en jeu, pour moi. Il euh, y a possiblement l'intérieur Culling, parce que le problème c'est que le Banu Merchantman est très très très très très chargé. Donc, je pense que ça, ça a joué. Troisièmement, il y a le... la corrélation qu'il voulait faire entre le Defender et le Merchantman. Donc ça, possiblement, c'est quelque chose qu'il a, euh, qu a fait reculer. Ça, ça fait quelques années que CJ dit qu'il ne voulait pas sortir de gros vaisseaux trop tôt. Et le Merchantman, il s'est peut-être fait avoir par ça. Salut, Captain Starfield a déjà eu plusieurs reports et les devs voudraient encore un report complètement. Là, c'est le gros problème avec Starfield, parce qu'il y a Microsoft qui fout la pression euh, pour des raisons financières. Ils veulent absolument que le Starfield sorte sur le bilan 2023, ce qui est euh, stupide, hein, soyons bien clairs. Je crois qu'ils n'ont pas suivi l'affaire Cyberpunk. Euh, et d'un autre côté, il y a les devs de chez Bethesda qui ont l'air d'être dans une galère absolue pour régler énormément de problèmes. Et, euh, et, et, et si je cite cyberpunk, c'est à dessein. Hein. Sur ce coup-là, je pense vraiment qu'ils sont en train de refaire la même bêtise. Salut, euh, Haru, Haru Karisu. Euh, salut, tu as raison, l'idylle ne dure pas plus de deux ans en général, c'est un risque. C'est très très très dangereux, clairement. Le, le, le mieux, c'est six mois, hein, vraiment. Mais si, si on prend le, le dernier scam en euh, qui est euh, the, the day before, euh, s'il avait fait six mois avant la sortie du jeu, ils auraient certainement eu moins de problèmes. Et merci à Batou pour les pour les commandes. Donc comme le, le montre si bien Batou, si vous souhaitez me soutenir, parce que vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir avec des donations en cliquant sur le bouton don juste en dessous. Vous pouvez faire un don sur Utip ou Tipeee comme vous voulez et vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur Discord. Elle vous accueillera les bras ouverts elle vous fera plein plein plein de câlins. Ça me rappelle l'histoire de Freelancer avec Chris Roberts et l'ingérence de Microsoft dans Starfield. Complètement, complètement. C'est pour ça que Chris Roberts d'ailleurs était parti. Il n'y avait pas plus grand chose à voir avec Freelancer au final. Tout à fait. Perso, je préfère l'honnêteté, le... mais pour le grand public, j'imagine que ça fonctionne d'autrement. Puis comme tu le soulignes, il y a eu des changements imprévisibles de ta techno, etc. Pas de souci, pour moi, je garde foi dans le futur du jeu. Mais Star Citizen, c'est un, un, un cas particulier. Je ne veux pas les défendre sur tout. Je, je n'aime pas les défendre sur tout parce qu'ils ont aussi des, des défauts. Il euh, y a la notion de latitude dans le sens où les joueurs payent pour qu'ils aient le temps. D'un autre côté, je pense que c'est une lubie de penser qu'il y a un temps infini. Je pense qu'il faut aussi quand même savoir rendre des choses à un, certain, à un certain moment. Alors comme je disais, si les textes sont pas prêtes, elles sont pas prêtes, hein, ça forcément. Mais de temps en temps, il faut mettre des, des coups de fouet sur des trucs. Typiquement, je sais que ce qui manque grandement au jeu aujourd'hui, c'est des missions. Il, il manque vraiment des missions. Euh, ce qui concerne les autres entreprises, on a un autre cas particulier, c'est-à-dire que d'un côté, on a les devs, et de l'autre côté, on a l'entreprise. En fait, c'est souvent deux entités complètement distinctes. C'est-à-dire qu'on a l'entreprise qui doit rendre des comptes aux actionnaires, ce qui est d'une tristesse absolue, mais ça, c'est un, un autre problème. Et d'un autre côté, on a des devs qui ont des temps incompressibles. Et quand je dis que c'est des temps incompressibles, dans le sens où on ne doit pas les compresser. L'autre jour, je discutais avec, euh, avec Eno de Kojima Production, où Kojima Production a réussi à faire des jeux dans des temps absolument dingues. Je veux dire, ils ont créé le studio Kojima Production, trois ans après, ils avaient des strandings qui étaient prêts. Il ne faut pas se leurrer, c'est des maths très simples. S'ils ont réussi à faire ce jeu en trois ans, c'est qu'il y a eu des horaires complètement débiles, c'est qu'il n'y a eu quasiment pas eu de vacances. Et que les devs ont travaillé à un rythme effréné. Donc, j'aime bien les productions de Kojima, mais je vais pas jouer la naïve non plus. Je sais comment j'ai pu avoir ce jeu dans ce temps-là. Et je pense pas que ce soit bien. Et j'ai pas envie que Star Citizen fasse la même chose. Pour Starville, je suis pas certain que ce soit Microsoft qui met la pression, le studio soit. Sort habituellement ces jeux à l'automne comme on initialement. Non, non, là en fait il y a eu beaucoup d'interviews de... De, de, de, de, et de rapports internes qui montrent que c'est Microsoft qui est en train de, de mettre la pression. Et tant mieux au final, ça a permis à Chris de pouvoir lancer son projet. Et vous pouvez aussi soutenir Oxy par PayPal en cliquant directement sur Don. Merci Tiberius. Euh... Désolée, hein, je, je sais que je mets parfois les, les dons en avant et qu'on a un problème en France là-dessus. Mais si jamais vous voulez me soutenir financièrement, privilégiez les dons. Ça, ça, ça fait plus d'argent directement pour moi et ça fait moins de prélèvements de... chez les autres. Voilà. Bref. Les mots, c'est la foi vive Saint-Christ c'est ok pour les délais de dingue Pour Squadron, je vais commencer à avoir un problème si on n'a toujours pas d'infos en 2023. Euh, bah alors, en fait, des infos, on en a sur Squadron 42. Euh, via le Monthly Report et via le Progress Tracker, en vrai, on a beaucoup d'informations, plus qu ce que, que ce qu'on pourrait croire. Et typiquement, moi, je peux te dire avec certitude, vraiment avec certitude, hein, et vous pouvez me, me citer, qu'on approche de, de la bêta, pour Squadron. Vraiment. Les seuls trucs qui peuvent euh, retarder Squadron aujourd'hui, c'est le modèle de vol. Le modèle de vol aujourd'hui est un vrai problème dans, dans Star Citizen. Et, et je pense que c'est vraiment le truc majeur qui pourrait retarder euh, Squadron 42. Mais je pense, ou du moins j'espère, je vais le dire ça comme ça, j'espère qu'ils seront prêts à faire le sacrifice d'avoir au pire deux modèles de vol différents. Je m'explique. Admettons, fin 2023, ils se rendent compte qu'ils n'ont toujours pas un modèle de vol parfait, ni qu'il est correct et qu'il serait temps de sortir ce qui se disent, bon bah tant pis, on sort Squadron et on continue de peaufiner le modèle de vol sur, euh, sur SC. J'espère vraiment qu'ils feront ce choix là. Euh, la création met toujours plus de temps que la réplication et s'est construit ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du jeu vidéo pour le moment. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. J'aime bien tempérer un petit peu ce... Ah c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. J'aime bien tempérer un peu ce genre de, de propos. En vrai, CIG ne crée pas spécialement des nouvelles techs, mais c'est la première fois qu'il y a autant de, de techs un peu poussés qui sont réunis au même endroit dans un MMO. Et en, en ce sens-là, c'est une belle prouesse. Et c'est un développement ouvert, c'est pour ça qu'on a l'impression que le jeu est très long à développer. Complètement, complètement. Euh, ces, ces derniers temps, je joue à Hogwarts Legacy, qui est une folie furieuse. Vraiment, c'est une folie, ce jeu absolu. Si jamais vous aimez l'univers d'Harry Potter, prenez-le. Il est dingue. Il est absolument dingue. Euh... Je ne sais pas combien de temps il a fallu pour faire ce jeu, mais je pense qu'il a fallu une éternité. Il est énorme. Il y a un nombre d'assets uniques qui est absolument débile. Il y a un nombre d'assets sur mesure qui est complètement fou. Euh, le, la map est gigantesque. Le nombre de quêtes secondaires est absurde. Enfin, Ce jeu est massif. Et d'une certaine façon, je trouve qu'on arrive à une espèce de limite anthropique où les jeux de deviennent justement de plus en plus longs à faire et ils deviennent presque un peu trop longs à faire. Donc je ne sais pas si on arrivera à, à tenir ce genre de, de délai dans les années à venir. Mais 10 euh, mais ans, c'est devenu la norme. Quoi. Les gens qui disent que 3 ans, c'est la norme dans le jeu vidéo, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Quoi. Je ne sais vraiment pas d'où ils sortent ça. Ça n'a pas de sens. <rire> Je vais pas rentrer là-dedans, Batou. Euh, alors, je vais essayer de rattraper le retard sur tout ce que vous avez dit. Ils ont crunché complètement. D'après plusieurs devs, il n'y a pas de crunch. Mais il peut y avoir des heures sup. Ah, c'est compliqué. Après les heures sup, c'est pas la panacée non plus. Mais bon, bref. Je te clip et je mets sur les réseaux sociaux. Fonce. J'entends par info une date de sortie pour ce qu'on en a d'eux. Mais si elle est annoncée. pour un an après, il faut amener de la projection car là, ça fait très longtemps. Euh, ce serait une très mauvaise idée parce que c'est justement ce qu'on a toujours reproché à... à CIG. Par le passé, en fait, ils ont donné des dates de sortie et ils se sont fait tacler là-dessus. Ils se sont vraiment fait tacler. Et donc, du coup, euh... je suis contre. Je suis vraiment, vraiment contre. Grâce à moi, tu viens de retrouver... Oui. Dans l'absolu, rien n'empêcherait CJ de faire une mage lourde de 42 s'il souhaite remettre à niveau le modèle de vol après publication. Je ne sais pas s'il y aurait un intérêt euh, dans le sens où les jeux ont des durées de vie assez courtes. Après, après ils avaient envisagé euh, des sorties épisodiques. Donc pourquoi pas Ça pourrait le faire. Ouais, dans Harry Potter, je me balade et je suis un gamin. Je suis à fond, hein, je suis à fond sur Hogwarts Legacy. Mais mine de rien, tout pour répondre un peu sérieusement à ce que tu disais, si je n'ai pas stream Hogwarts euh, Legacy, c'est à cause de ça. Je, je, je, je n'ai pas la force aujourd'hui de subir ce genre de, de bêtises. 66 heures pour finir la quête principale. Alors, moi, je suis à une quarantaine d'heures là. Euh, et je suis toujours pas à la fin, et je suis estomaqué euh, par, le, par le truc. 3 ans au Japon équivaut 10 ans au reste du monde, ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Non et puis surtout faut, faut être honnête, hein, chez Kojima Productions il y a un culte de la personne aussi. Il hein. y, a, y a un peu ça chez, chez CIG, un peu moins quand même. Mais chez Kojima Productions il y a un vrai culte de la personne. Chez CIG, je suis capable de vous citer euh, une dizaine de devs à minima. Chez Kojima Productions, je suis capable de vous citer Kojima. Les restes, les, les, les autres devs euh, sont complètement anonymes. Ah bon, Kojima prenne des goûts tu n'es pas sérieuse là Non du tout. Du tout, du tout. Bref, on a beaucoup dévié de, de la discussion. Euh, Est-ce que vous avez encore des questions sur euh, sur le serveur meshing ou sur le ou sur les immeubles ou sur quoi que ce soit N'hésitez pas à poser vos vos questions. On peut se prendre un petit temps pour, pour y répondre. Et sinon, je souhaite vous annoncer que. Ce soir on fait une sortie de groupe euh, pour faire du vrai multicrew pour la première fois depuis très longtemps euh, sur le PTU on va sortir un reclaimer, on va faire du salvage et ça va être fun Il euh, y aura une partie 2 pour le server machine. je dis SM pour server machine. Hein, mais... euh, oui il y aura une partie 2 ouais. Tu penses quoi du futur Scorpinus Alors je n'ai pas Compris le backlash autour du Scorpius. Je ne comprends pas. Après, je vais être un peu dur pour une fois, je n'aime pas critiquer les autres créateurs de contenu. Mais j'ai vu quels sont les créateurs qui ont, qui ont été les premiers à, à faire une espèce de, de sortie de fourche et de torche sur le, sur le Scorpius. Et je sais que c'est des créateurs qui ont la critique facile, on va dire. Qui ont tendance à râler pour un oui pour un non. Qui sortent nième oui mais le Scorpus il va être hyper OP dès la sortie et puis il va être nerf juste pour la vente. Ce qui est débile, je n'en peux plus de cet argument. Qui n'en est pas un, C'est-à-dire, c'est même pas un argument. Ça n'a aucun sens. Et donc du coup, je ne comprends pas le problème avec le Scorpius. J'ai l'impression que ce qui leur pose problème, c'est qu'il y a le MP et euh, le QED en même temps. Mais... Euh, je, il, il perd sa tourelle et du coup, il s'en fait un, un vaisseau très très très fragile. quoi. Donc, pff, je ne sais pas. Salut Nico. Les gens aiment le drama pour rien. Ouais, bah c'est toujours pareil. Ça fait du clic, ça fait, euh... ça fait de la vue et, et, et voilà. Et je, je, je déteste faire ce, ce, ce genre de critique, mais les, les créateurs que j'ai vu passer sur Twitter en fait, qui, qui gueulissent et ils sont, sont vraiment spécialisés là dedans. La question est plutôt si le mantis c'est encore quelque chose... Mais pourquoi est-ce qu'il ne servirait pas en fait Moi c'est ça justement la question que je n'ai pas compris. Parce que j'hésitais en fait à faire un mème. J'hésitais vraiment à faire un mème. Dans le sens où ça faisait. Les joueurs de Star Citizen, oui on veut plus de choix dans les vaisseaux. Il euh, y en a marre de l'hégémonie de ce vaisseau. Si elle dit dit, eh, regardez on a fait un nouveau vaisseau. Les joueurs de Star Citizen, oh encore un nouveau vaisseau, euh, c'est juste pour l'argent, quand est-ce que le jeu va sortir, oh et puis en plus il est trop OP, blablabla. Non, au contraire, ça fait justement du, du choix. Et alors, dans, dans les trucs débiles, j'ai même vu quelqu'un dire que ça n'avait pas de sens que ce soit un vaisseau pensé pour la piraterie, parce que c'était pas un vaisseau Drake. On est à ce niveau-là d'argumentation. Et surtout, j'aimerais rappeler que, à la base, la piraterie n'est pas quelque chose d'officiel en, en, en soi. Donc, en réalité, euh, quand il y a un vaisseau avec un QED ou un EMP, ça s'adresse plutôt en fait, aux, aux patrouilles de, de police, les gens qui veulent faire de la sécurité, ce genre de choses. Hein donc ça peut s'adresser aussi à un bounty hunter, ça peut s'adresser à, à, à plein de personnes, c'est pas que pour la piraterie. Et comme euh, disait euh, Aloukasu Kalissou, je vais y arriver, euh, c'est un vaisseau qui est censé être fait pour voler en groupe. On est prévu, pourquoi alors euh, pour la patrouille aussi, effectivement, t'as le... c'est le C'est le ER Ah oh, j'ai oublié son nom. EMP plus plein d'armes, il y avait aussi un sabre comme ça. Il euh, y a le sabre Raven qui, qui était pas mal mais il n'y a pas d'EMP, le... celui qui a une EMP c'est l'Avenger Warlock. Jean Idris, Hammered, Gladius Pirate, etc. C'est pas vrai, donc c'est pas l'éditeur. Ah, il semblerait. Écoute. MR avec un T2, c'est ça, merci. Non, mais personnellement, je vois vraiment ça comme, euh, comme du choix. Sachant qu'il y a très forte chance. Ah, c'est le Raven qui a deux EMP, pardon, j'avais oublié. Euh, il faut aussi voir que euh, CIG a une nouvelle approche en fait sur l'équilibrage. Et avec le resource management, la notion des capacitors va beaucoup rentrer en jeu. Donc, je suis prête à parier que si vous chargez votre EMP, vous avez plus d'armes. Je suis prête à le parier. Et la plupart des joueurs, en fait, ce qu'ils oublient, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas se poser la question de ce qui se passe maintenant. Alors, je comprends que ça peut être désagréable d'avoir des déséquilibres quand on joue. Je le comprends. Mais ça ne sert à rien de s'exciter. Maintenant, il faut se poser la question de où va le jeu pour plus tard. Donc, si on voit qu'il y a un problème de logique... Euh, dans le sens où même avec le resource manage management et tout ça, ça n'aurait pas de sens. Là, on peut se poser des questions. Par exemple, euh, un, un, un nouveau vaisseau solo pilotage euh, avec des composants de, de taille capitale euh, qui a trois tourelles dédiées aux pilotes. Euh, 300 missiles, une armure, un blindage, etc. etc. là, on pourrait se dire il y, y a un problème. Euh, et typiquement, c'est pareil pour l'équilibrage des, des balistiques. Il y a beaucoup de gens qui ont gueulé parce que les balles ignoraient les, les boucliers. Mais comme dit, ça, c'est une approche en fait par rapport à l'armure. Et le fait que Siadji veut que les vaisseaux arrêtent d'exploser. Ils ne veulent plus que les vaisseaux explosent. Donc ça, c'est vraiment... Euh, cette question là qu'il faut se poser les balles passent les boucliers est-ce que c'est un problème pour plus tard quand on aura l'armure et que les vaisseaux n'exploseront plus non absolument pas ce qui explique aussi le fait que la gestion de l'EMPQD soit dévolue au pilote tout à fait Exactement. comme ça le, le pilote sera en train de s'occuper de piloter justement, et le copilote s'occupera de claquer le MP ou le QED. Le futur Aurora Bastion, c'est ça Et je suis très très triste, en fait, à chaque fois que je vois ce genre de trucs sur Spectrum ou sur Twitter, de dire les gens ne réfléchissent pas à où va le jeu et qu'est-ce qu'il est censé être. Dire aujourd'hui, on fait tup tup boum boum. Mais c'est le niveau zéro du combat. Et après, c'est tous ces gens qui gueulent à chaque fois, tout ce qu'ils voient, c'est ça. Eux, ils veulent faire piu piu boum boum. Et je pense qu'ils vont être très tristes quand les vaisseaux vont arrêter d'exploser. Je ne sais pas ce qui va se passer pour eux, mais quand juste ils ont réussi à casser un moteur et que le vaisseau pourra continuer de se défendre. Je suppose qu'ils vont gueuler parce qu'ils vont dire oh c'est cheaté c'est pas équilibré j'ai cassé les moteurs du Hammeren mais il a continué de me tirer dessus et du coup j'ai pas pu le casser avec mon gladius le Raven est solo il a la arme et deux MP donc pas de copilote pour l'instant en tout cas comme je disais avec la, la notion de, de gestion du resource management et des, des capacitors il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui, qui change. Piu-piu-boum-boum, on -boum, a un début de kick. Vivement la physicalisation de la Complètement, j'attends ça énormément parce que, comme, comme je disais juste avant, le pieux piu boum boum c'est vraiment le niveau zéro du combat, quoi. Niveau zéro, c'est une tristesse sans nom, quoi. Euh, la softness, aujourd'hui, ajoute des choses un peu plus intéressantes. On, on voit déjà la différence, hein, ce que ça apporte. Aujourd'hui, un joueur peut sortir du vaisseau, il peut survivre. Euh, ça a du sens de ne plus essayer justement de faire exploser le vaisseau pour récupérer le cargo. Donc il y a un véritable avantage à ne pas le faire. Mais tous les gens que je vois gueuler, c'est des gens qui font « Oh là là, moi je veux le gros vaisseau de la méta et je veux tout solo tout seul. Bah, » Typiquement, c'est les mêmes qui ont gueulé. Sur l'Inferno, sur le RS, c'est les mêmes qui ont gueulé là-dessus parce qu'ils ne pouvaient plus solo euh, tout ce qui traînait dans l'espace. Leur argument de défense c'était ça, je ne peux plus solo tout ce qu'il y a dans l'espace et je ne peux plus tuer des gens à 3000 km. Et le, leur, leur argument derrière c'était, oui mais ça a été vendu comme un sniper et machin. Sauf que quand tu regardes euh, les, les brochures du vaisseau, il n'y a jamais eu écrit sniper nulle part à aucun endroit quoi. C'est eux qui se sont mis ça tout seuls dans leur tête. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec euh... avec eux. Oui, je vis ça que j'ai lu dans Honor Harrington, les vaisseaux qui partent en morceaux. Mais complètement, complètement, genre ce sera tellement plus intéressant. Imaginez, euh, vous êtes dans un hammerhead, vous êtes en train de combattre et là il y a le hammerhead qui se casse en deux. Mais euh, pour, euh, pour différentes raisons, il y a l'arrière qui pourrait continuer de tirer parce qu'ils ont encore accès aux, aux ressources, mais il y a l'avant qui perd toute l'énergie et tout le monde est obligé de partir. Ce serait des situations absolument grandioses, plutôt que justement juste... et, et fin. quoi. Mais c'est des joueurs qui ont été habitués pour différentes raisons, parce que le jeu a été comme ça, c'est des joueurs qui ont été habitués euh, depuis la, la 2.0 avec n'importe quel vaisseau solo euh, type Aurora de pouvoir désinguer tout ce qui traîne dans l'espace. Ils ont été habitués à ça, et ils ont beaucoup de mal à du coup se projeter sur le, sur le futur. Ah ben complètement Typiquement, genre. Euh, il euh, y, y a Montoya, euh, et oui, donc je fais du, du name-dropping. Montoya, il, il est à côté de la plaque sur ce genre de choses. Quoi. Oh, les capsules de sauvetage partir complètement. Et donc du coup, aussi euh, avoir des vaisseaux qui viennent vous sauver après, après la bataille. Un petit freelancer qui vient récupérer des capsules à l'arrière du, du freelancer pour vous sauver. Ou vous, vous dépouiller. serait tellement classe et donc voilà moi c'est ça c'est ça le Star Citizen que j'attends et donc du coup c'est c'est ce Star Citizen futur que je scrute donc quand CIG fait des changements je me pose la question par rapport à ça, à ce futur lointain et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais un petit peu râlé sur le... sur l'overmode, parce que l'overmode posait des gros problèmes par rapport à ce que CJ essayait de faire. Il s'y s'intégrait vraiment pas. Alors que le capacitor, je trouve ça génial, et je trouve qu'en termes d'équilibrage, c'est une, vraiment une très très belle approche. Il n'est pas au point, il manque énormément de choses, mais on voit que c'est une base solide pour, euh, pour construire dessus. Euh, Montoya, c'est pas lui qui vient de créer une crypto-monnaie. Alors si, on peut aussi parler du crypto shit euh, show. <rire> Effectivement. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Euh, je vous conseille de fuir loin de, de ça. Très, très loin. Parce que voilà. Bref. Mais il y, y en a quelques autres, je ne je, veux voilà, je, je pas les citer, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Mais euh, en tout cas, je, je, je trouve qu'ils ont du mal à voir plus loin que le bout de leur nez. Alors moi, on pourrait m'accuser du coup de défense absolue de OCIG, j'ai arrivé par le passé. Euh, mais au contraire, ce n'est pas le cas. « Je combattais en freelancer avant, maintenant ça passe plus, je suis adaptée, le gap est grand. » Le, le freelancer, ouais, aujourd'hui il est un, un peu plus dur à, à manier. Et en même temps ça a du sens, enfin sauf pour le Miss peut-être, qui se retrouve un peu à la rue. Mais on, on avait des aberrations de ce genre, effectivement, où euh, en, en, en 3.0 on pouvait sans problème avec un freelancer euh, abattre tout ce qui passait. Euh, avec un starfara avec un Connie, enfin, enfin bref, avec n'importe quoi on pouvait faire euh, n'importe quoi. Et c'est un vrai problème. Et donc, il faut qu'on retrouve des, des vraies bases solides où il y a des vaisseaux qui vont en chier. C'est dur. Ça va être très dur à accepter pour tout le monde. Si vous avez un vaisseau que vous adorez, il y a de fortes chances qu'il se retrouve à la traîne parce qu'il euh, n'était pas prévu pour pouvoir faire ce genre de choses. Il va falloir l'accepter. T'es pas payé par CG... si je suis payé en en photo de Jared. Piu piu boum boum, Arena Commander. <rire> Salut Alcienne, moi aussi ça me fait plaisir. Ils attendent la 4.0 pour mettre les nouveaux avant-postes sur Stanton comme la vidéo avec le 400i. Euh, en fait, des nouveaux avant-postes, c'est possible qu'on envoie avant la 4.0. Euh. Mais euh, sinon, ce qu'on a vu avec le, le 400i, ça c'était vraiment pyro. Et donc pyro, effectivement, ce sera, le... ce sera la 4.0. En gros. Bref, écoutez, je pense qu'on a euh, fait le tour de tout ce qu'on avait euh, à discuter. En tout cas, c'était très très très intéressant. Je pense qu'on va arrêter là pour le SC News. Comme je disais, nous, on se retrouve à 21h pour la sortie Multicrew en Salvage dans le Reclaimer. Ça va être vraiment quelque chose de très intéressant. J'espère que je vous retrouve ce soir pour une belle aventure. Merci Batou pour les, pour les commandes. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous fais plein de gros bisous des étoiles. Et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao